Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà. Plus la transition dure, les Guinéens commencent à ressentir l'incapacité des bandits à continuer les œuvres du président Alpha Condé. Vous voyez maintenant, dans ces deux jours, L'affaire de l'électricité, les journalistes, les médias, le peuple. Hier, ceux qui parlaient, troisième mandat, ceux qui pensaient que c'était une maladie, ou c'est quelque chose qui nous avait pris à la gorge, eh bien, je crois maintenant que vous avez trouvé le médecin, non? Du troisième mandat, qui est Mamadi Doumbouya. Ceux qui pensaient que le eh, troisième mandat, c'était un handicap, c'était une maladie, voilà la solution. Comme ceux qui ont applaudi, qui ont dit le sauveur. Il est là maintenant. Ça se ressent. Affaire de l'électricité, oui. Sous le prac, les journalistes, mm -mm, personne n'ose, personne eh, eh, n'a peur de le dire maintenant. C'était un acquis, l'électricité. Maintenant que les bandits sont venus, avec des nominations bidons, c'est-à-dire c'est incroyable, seulement qu'en Guinée, qu'on peut attendre de telles bêtises, que des vauriens, des tonneaux vides, des rebelles viennent se flanquer sans diplôme et parler de nos élites que non, pas de recyclage. On dirait qu'ils avaient affaire à des objets ou à des plastiques. Un tonneau vide qui se flanque et ils parlent des diplômes des autres, pas de recyclage. On dirait le titre foncier de la Guinée, ça l'appartient. On dirait qu'il a été élu par le peuple, un rebelle, un traite. Mamadi Doumbouya, vous allez nous dire quoi. Bon, Partagez, je vais vous donner l'information. Hier, Cancan, taguez les groupes, partagez dans tous les groupes Cancan pour qu'on réveille encore la jeunesse de Cancan. Parce que le CNRD, ils n'ont absolument rien compris. Ils pensent qu'ils peuvent endormir les Guinéens. Voilà. Euh, hier, il y a eu une rencontre, une réunion entre eux. Je vous ai dit, le pays est géré entre copains, copines. Voilà. C'est entre eux là-bas, la Guinée. Ça dit, d'autres pensent que non. Le président Fakonde c'était leur papa. Ils ont renversé le président Fakonde, Donc, c'est un bien familial, quoi. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Parce que tous ceux qui ont fait le coup d'État, le président Fakonde, il les a, a grandis. Il a tout fait pour eux. Maintenant, ce qui se passe à Cancac, je vous ai dit, ça n'a rien à voir avec Alia. Je vous ai dit, c'est du tape à l'œil. Parce qu'ils ont honte aujourd'hui. Ils se sont dit, s'ils ne se lèvent pas pendant le mois de Ramadan pour taper, parce qu'ils se sont dit, peut-être le président Fakonde a parlé avec sa base, ça les fait mal. Je vous ai dit, ils ont été en Turquie pour tout faire, pour faire entrer le président Fakonde. Pff, les Turcs ont fait comme si, comme s'ils si n'ont rien même entendu. Donc, les bandits maintenant, il faut aller mater Cancan comme exemple pour dire, là, comme l'abbé se prépare, de la manière on a tapé sur Cancan, -Can, on va faire pire là-bas. Ils vont effrayer les gens. Mais je vous dis, vous avez tapé poteau. La réunion d'hier, Mohamed Doussou, Condé, Apache que vous connaissez, le costaud, celui qui est à la chambre de commerce, et le mon grand, le grand confiance. Donc tous ces gens là, ils se sont vus là-bas, les jeunes de Cancan qu'ils ont nommés. Maintenant eux-mêmes ils ont vu ça commence à mal tourner. Parce qu'ils ont cru que ouais, ils vont aller effrayer les gens Ils vont aller faire ce qu'ils veulent Donc Les noms dont je viens de citer Ceux-ci doivent tous se rendre Au cours de la semaine là, D'ici la semaine prochaine Ils doivent tous aller à Cancan Pour aller donner de l'argent aux jeunes eh, Actifs de la ville eh, Pour pouvoir les calmer Pour se dire non ça va aller eh, Nous sommes au courant de tout votre réunion d'hier, Mohamed Doussou, Apache, euh, mon grand confiance, beaucoup de jeunes de Cancan, -can. quand vous allez partir, quand Katabo, quand partir, sabari, c'est rentré, c'est sorti. Vous pensez que moi lui ai dit nous Vous avez dit que quand le président, quoi te qu il ne peut pas, Alma Vous n'avez pas dit troisième mandat, vous n'avez pas dit, vous n'avez pas dit que le troisième mandat c'est une maladie. Vous n'avez pas dit que le troisième mandat, c'était un handicap Moi, non, on ne peut pas comprendre. Vous, vous êtes là, ça fait une année. Une année, une année et demie. Et vous êtes incapable de continuer comme vous dites que l'État, c'est une continuité. Malgré que vous êtes des bandits, des rebelles, personne n'a voté pour vous. Alors, pourquoi vous allez encore aller parler aux jeunes de Cancan Allez à lui, restez là-les. Mohamed Doussou, grand confiance. Grand Apache, vous vous fatiguez, vous vous fatiguez. Vous saviez comment m'a dit. Moi que Mamadi dit dit un traite d'enfant tellement m'a dit. Ce n'est nulle part écrit dans le Coran qu'il faut renverser un président. Nulle part dans le Coran. Nulle part dans le Coran il est écrit de faire du mal. Nulle part dans le Coran il est dit de trahir ton bienfaiteur. Nulle part dans le Coran.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 et venir vous asseoir, vous flanquer, pour dire, non, Al-Al-Sabari, on a entendu des vieux là-bas, à Cancan, autant de Dumbuya, parce que j'ai vu des escrocs interpréter ça comme si c'était autant du président fakonde quand non, c'est Allah, quand al sabari Ko Allah le courant dit là, tandis qu'on mettait la pression sur le gouvernement du président Fakonde, quand qu'un groupe t'a dit, l'État l'État soit petit, qu'un lot, réalité les oui, ni banditier, Mamadi Doumbouya le traite narco, et il a qu'un coup de taquet. Fils Dabaya Alta on vous dit d'organiser des élections et foutre le camp, vous n'avez pas le niveau c'est ce qui m'énerve chez vous vous n'avez pas le niveau vous êtes des vauriens et c'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre mettez les coeurs parce qu'ils ont commencé encore parce qu'ils ont une équipe quand on commence seulement signaler pression mais vous allez vous fatiguer nous n'allons pas arrêter ce combat parce que nous sommes face à des bandits donc, votre voyage à Kankan, Kankakadelo, Alusini, Albrawara, Kawari Daluma. S'il vous donne de l'argent, bouffez l'argent, Ali Wari Dom, Pia. Bouffez l'argent. S'il est Apache, Apache, le al Albrawari l'Alma, Alia Dom, Halalali, altale, Djamana -ka Wari. Grand, le Kataka Kata, Kawari Grand, confiance, Alia Aliyamina, Alia Dom, Pia. Mamed Doussoulou, Albrawala al bras de l'Allemagne. Mangez l'argent. C'est votre argent. Mais Al-Ka ma il faut le faire. Il me faut que tu moi Je veux même rester encore. Allez, tout le et Comment est-ce que tu as l'air matou, Si vous pensez que les miettes que vous allez partir donner ou bien que tu via les milliers, que tu as se prépare. Ne réglez pas pour l'ABE. Du bref aussi. Bien, quand Kana avez un sur la voie de l'émergence cambre palo au 3 mandat troisième mandat de Maraka Djankaramie douya ina basi soro e ma foko basi ilele awa anyewa mato elefana il a coup d'état a dernier coup d'état momenu na to ki le boy coup d'état bêtise pareil comme massacre au allah sababu kana ka coup d'état qui a cause de la drogue anyon te la agna ko inshallah anyon te des bandits comme ça des bandits réunis Là, la cause, ces gens-là peuvent... Je vais vous faire écouter euh, ceci. Écoutez, hein, ce matin, la petite gonflée du nom de Djaraï. Parce que cette petite, je ne sais pas, elle se croit pour qui. Mais ils l'ont bien mis à sa place. Ils l'ont bien mis à sa place. Parce que elle, elle pense... Je veux la vidéo tout de suite. Voilà. Merci. Oui, euh, ce qu'il faut Écoutez, quand même comprendre, hein, la gestion de l'électricité est quand même euh, très difficile. Nous avons vu des pays qui ont quand même montré, fait leur preuve dans ce sens, euh, se retrouver à un moment donné dans des difficultés. C'est le cas de, de l'Afrique du Sud, à un moment donné, qui était complètement plongé dans le noir. Je pense qu'il euh, y, a, y a lieu de faire quelque chose par rapport à ça, mais en tout cas, les citoyens doivent comprendre. Qu'il euh, y a un travail qui est quand même euh, très énorme à faire dans ce oui, sens. Vois... On a Bien un sûr, j allais. J allais. écoutez, vous n'allez pas me dire, pas pas dire, pas pas dire même que l'Afrique du Sud n'avait pas quand même des acquis par rapport à Il y a des problèmes qui surgissent. Il faut les règles. Oui, il faut communiquer, je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous avez fait la première année, la deuxième année, l'école primaire, le collège, le lycée, l'université. Vous êtes dans ce studio, vous ne retournerez plus en arrière dans ces classes-là. Donc, suis... on a déjà un acquis en matière d'électricité. Je suis d'accord. faut plus qu'on accepte de retourner. Vous êtes d'accord avec moi Je suis d'accord. Ne... Merci, Fim. Vous voyez des journalistes comme ça. Ça dit, autant de présents, Non, c'était critique, sur critique. Malgré qu'on voit l'incompétence des bandits, des narcos qui sont là, que non, on, on parle de l'Afrique du Sud. On est en Afrique du Sud, Djaraï. Ah, Mamadi Joumbouya, pardon. Toi aussi, il faut avoir pitié de Djaray maintenant. Et elle a parlé. Elle vous a soutenu, défendu. Vous avez nommé que Mohamed, les Antoine. Mais Djaray a beaucoup parlé. Vous aussi. Nommez Djaray maintenant comme diplomate quelque part, même à New York ici. Tu vois, ses, ses amis même sont en train de la ridiculiser. L'électricité, c'est un acquis pour nous. Qu'à l'état, soit petit, c'est une réalité. Mais la petite, elle est là, elle parle d'Afrique du Sud. Nous, on est jusqu'en Guinée. En bas, en bas, au fond, là-bas. Eux, ils ont des centrales thermiques. Toi, tu viens t'asseoir. L'incompétence de ces gens-là, de gérer. Aujourd'hui, les caisses sont vides. Plus de 34 000 milliards de déficits. Djaray, de quoi tu parles Ton bandit, ce qui devait faire, le narco, il a parlé de troisième mandat. C'était d'organiser des élections et foutre le camp. Mamadi n'a ni le niveau. Ni la compétence, ni les hommes pour développer ce pays. Des tocades de tonneaux vides. Djaray, pardon. Eh, tu n'as pas honte. Jusqu'à présent, tu n'as pas honte. Autant du présent, il faut le courant, 24 heures là, donc tu n'as pas honte. Ah non, Afrique du Sud, vous voyez. Il faut parler de Côte d'Ivoire. Au lieu d'aller jusqu'en Afrique du Sud, il faut parler de la Côte d'Ivoire. Il faut parler du Sénégal. C'est maintenant, vous allez le comprendre. C'est-à-dire, tous ceux qui étaient là, troisième mandat, on dirait que c'était maladie. Troisième mandat, on dirait non, c'était un handicap. Mais vous allez sentir maintenant que nous, ce n'est pas troisième mandat qu'on regardait, mais l'homme, de quoi l'homme était capable Le président Fakonde, ses relations, ce que cela apportait à la Guinée. Votre bandit de Mamadi Doumbouya, il est sorti pour aller chercher quel marché pour la Guinée. Vous êtes là, il est en train de travailler. Vous connaissez bien. Les chantiers, c'est qui Vous parlez de continuité quand c'est les autres, on dit oui, ça va. Mais l'électricité, il arrive à faire quoi Les grands chantiers, quand on dit non, c'est le chantier du président, oui, l'État, c'est une continuité. Ah ouais, l'électricité, pourquoi ils sont incapables maintenant Quand c'est les autres, ils sont là à dire, oui, l'État, c'est une continuité. Oui, on a accepté. On a accepté. Maintenant, pourquoi ils sont incompétents Pourquoi ils sont incompétents Aujourd'hui, ils sont fauchés. Ils n'ont même pas d'argent. Vous ne parlez pas de ça. Des bandits viennent. Leur, tra... Leur boulot, doit... c'est d'organiser des élections. Comment des criminels peuvent parler de jugement C'est tellement énervant. Comment des tonovides peuvent parler de compétences Des tonovides, comment ceux-ci peuvent nous parler de compétences Vous avez quel diplôme Amra, quel diplôme Là, il m'a dit à quel diplôme Des vauriens comme ça, des tonovides, des rebelles, vont nous parler de compétences. Insultez l'élite guinéenne, pas de recyclage. Si vous êtes flanqué dans ces bureaux aujourd'hui, si aujourd'hui, il y a eu les forces spéciales, c'est grâce à ces gens-là. Bande de rebelles que vous êtes, vous allez parler de compétences. De quelles compétences vous parlez Vous avez quel niveau Mais vous allez sentir les gens, cette fois-ci-là, après le mois de Ramadan. Anteouam, -wama. Ante wama. regardez le, saint, le mois sain de Ramadan, au temps du présent, les dons, les sacrifices. Aujourd'hui-là, regardez, ça pleure partout. Ça pleure partout. Le Guinéen n'arrive même pas à manger une fois. Vous voulez qu'on vous, qu vous dise quoi Vous n'avez pas dit que c'est le troisième mandat le problème Ou si, le, le, le, si le président Fakone ne faisait rien C'était le mot troisième mandat qui était dans vos bouches Mais ce que le président faisait... Non, non, non, personne ne parlait de ses acquis. Maintenant, c'est les journalistes même qui disent non. L'électricité, c'était un acquis. Ah, ah, on gagne tout. Allons seulement. Allons seulement. Vous allez bien comprendre. Vous allez bien comprendre que déjà ils étaient là à vous parler seulement, à diaboliser troisième mandat. Non, non, non. Quand il va, il y a troisième mandat. Au Canada, il y a troisième mandat. Benjamin Netanyahu, il est parti Il s'est reposé, il est revenu encore. Dans tous ces pays-là, Angela Merkel, elle a fait troisième mandat. Au lieu de parler du bilan, non, on vient, on nous saoule. Oh, problème, c'est le troisième mandat. Vous allez sentir que ce n'est pas être gros grand, surtout des bêtes qui sont là, là, non. Il faut avoir, cest à il faut, il faut avoir des hommes. Il faut avoir la quête pour pouvoir changer son pays. La Côte d'Ivoire, c'est Alassane. Il tape aujourd'hui. là. Il veut 20 milliards. On lui donne Banque mondiale pour développer son pays. Macky Sall, Pan, on lui donne. Mais si des bandits viennent, des tonneaux vides, des arrogants, des orgueilleux, des démagogues, des traîtres viennent se flanquer devant vous, que, avec des gros mots, nous faire rêver. Oh, pas de gabegie. Pas nanan. Maman dit acheter une maison, et la, la cour familiale de feu à M. Koutouré, sa famille à 3 millions de dollars. Mamadi va enlever ça où Mais le Guinéen... Non, mais c'est bien comme ça. Moi, c'est pourquoi je dis souvent. Continuez même. Comme l'a dit eh, Makanera, plus la transition, ça dure. <rire> on voit tout. Ça dit, ça se ressent. Ceux qui étaient là avant, de quoi ils étaient capables. C'est comme ça. Moi, c'est ce que je veux. Plus ça dure, les Guinéens commencent à se réveiller. Regardez. Regardez le président Fakonde. Ses photos d'hier et aujourd'hui. Il ne dormait pas. Son souci de développer ce pays. Vous avez vu quand il y a eu le coup d'état. C'est le week-end, il a appelé le président ivoirien. Mon frère, je veux le courant à en forêt. Vous pensez que si ce n'était pas le président Fakonde, un président peut appeler quelqu'un comme ça en week-end. Le président Fakonde, c'était une chance. Mais comme les gens, ils l'ont diabolisé. Ils ont fait tout. Mais allons-y. Le port, tout le monde a vu. Ses relations. La ville de Conakry, l'urbanisation, l'électricité, le nombre d'emplois créés à la fonction publique, malgré qu'eux viennent se flanquer par les fonctionnaires fictifs, on dirait que ça a commencé maintenant. Mais malgré tout ça, ils sont là seulement à diaboliser, à traiter les autres de rien. Ils sont là et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter Des guignols réunis seulement. La réalité est là, la souffrance partout. Les, les, les travailleurs aujourd'hui, d'autres ont du mal aujourd'hui à joindre les deux bouts, quitter à la maison aller au travail aujourd'hui, le transport pas d'activité dans les ministères, tout est bloqué à part les ministres rénovation sur rénovation depuis qu'ils sont venus ils ne font que des rénovations seulement l'argent avoir ce qui sort, ça dépasse ce qui rentre maintenant ils ont des problèmes on vous parle d'un déficit de 34 000 milliards Maintenant, il faut tendre la main derrière les Occidentaux. Vous, vous allez dire... cest à vous parlez de... de <coughs> Dire que la Guinée est un pays indépendant, souverain, d'après Mourisanda. Alors, c'est ce que le président Fakonde a fait. Organiser des élections sans tendre la main aux Occidentaux. Ça, c'est une fierté. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui attaque euh, euh, Black M, qu'il a, qu a manqué de respect à la Guinée. Est-ce qu'il y a de Peul, Malinke, Soussou, quelque chose dedans Mais on a tous oublié qu'à un moment donné, Black M, il a défendu les couleurs, ses concerts avec MHD. Il a valorisé le drapeau guinéen, ce même Black M. Mais il a fait une erreur. Vous voyez, tout le monde, les gens ne veulent même pas le, le pardonner. Mais pourtant, on oublie que ses concerts à Bercy, un peu partout, dans ses groupes de rap, ils portaient le drapeau rouge jaune vert. Ce n'était pas le drapeau de la France qu'il portait. Il portait le rouge jaune vert. Mais le Guinéen ne s'est pas pardonné. Le Guinéen ne prend pas son temps pour analyser les choses. Ce que le Guinéen connaît, c'est le présent. Le passé, ce n'est pas un problème pour lui. Le futur aussi. Tout ce qu'il sait, c'est le présent. Ils oublient vite. La Guinée d'hier, la Guinée ce qui va venir demain. Un -un. Lui, tout ce qu'il sait, c'est le présent. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. Personne n'est patient. Personne n'est patient. Donc il faut que les gens commencent à se réveiller. Sinon, ce pays-là, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Avec des mentalités bidons. Des mentalités bidons. C'est ça le problème en Guinée. Il y a tellement de démagogues aujourd'hui. Hier, le président Fakonde était là. Ils étaient tous là. Tous Parce que le bandit, le traite a trahi... Il a la force aujourd'hui. Il faut venir faire allégeance à ce traite, à ce bandit, à ce narco, à ce tonneau qui est en train de mettre le pays aujourd'hui en dérive. Juste parce qu'à cause de leur intérêt, il faut soutenir ce traite. Diva, moi, moi je vous ai dit dès le départ, même au cheville du président Fakonde, il n'arrivera pas. Même au cheville. Mais les gens font tous semblant seulement. D'autres sont animés de haine. Mais sinon, la réalité, ils le savent. Mon troisième mandat. Moi, je pense qu'on critique un présent. On dit non, tu ne fais rien, il n'y a rien, il n'y a pas ceci, cela, tu ne travailles pas. Non, le pays est en voie, c'est-à-dire sur le chantier. Mamadi est venu, il a tout récupéré. Maintenant, les gens, on donne de la visibilité. La DCI, le budget de la présence aujourd'hui, dépasse pour le présent, démocratiquement élu. Mais tout ça pour faire des publicités. On appelle les Alain Foucault pour chercher à dénigrer les autres. Le Guinéen ne voit pas tout ça. Des milliards, ils font sortir des milliards. Juste pour des publicités, pour dénigrer d'autres. On, On est dans la démagogie. Pensez que Allah va nous aider. Vous avez vu le dossier à la prise euh, euh, de Damaro. Il n'y a absolument rien dedans. Paix à l'âme de Lucéni. Le dossier. Paix à son âme. Lucene voulait qu'on donne l'Assemblée euh, à sa compagnie d'assurance. Pour qu'il puisse assurer. Damaro n'avait pas accepté ça à l'époque. Et si on le fait, on dira que voilà, on a tout pris à nos comptes ici. Ça, ça n'a pas marché. L'Oussé est allé voir le présent Alpha Condé pour dire que Damaro avait pris l'argent. L'argent n'avait jamais été donné. C'était juste un prêt pour payer les députés. Pour acheter les trois bus, les études de terrain de leur nouveau siège. Et l'argent est resté 5 à 6 milliards dans les caisses, sur les 15 milliards dont ils sont en train de reprocher aujourd'hui à les Damaro. Mais tout ce que vous faites là, c'est bien. Faites-le. Vous allez faire aujourd'hui. Damaro est malade. Docteur Kassori est malade. On dit non, qu'ils vont tout faire, même dans son lit d'hôpital. Ils vont aller le juger. faites-le. C'est bien. Tout, tout ce que vous faites, c'est bien. Aujourd'hui, Mamadi est en train de construire. Les bâtiments de Mamadi, c'est connu. Les membres du gouvernement, tous ceux qui sont en train de construire aujourd'hui, on voit tout. Tout est noté. Vous savez, tout votre combat aujourd'hui, c'est de ne pas laisser le pouvoir. Ce n'est rien d'autre. Il faut détruire et la Il faut détruire, il faut détruire les gens du RPG. Et vous allez garder, même si ça tourne, vous allez donner le pouvoir à vos amis. Wallah ça ne se fera pas. C'est Dieu. Hey, Allah subhanahu wa ta'ala, n'aime pas l'injustice. Vous allez tout faire. Au moment que vous vous sentez fort, et c'est là que vous allez tomber. Wallah qui aurait pensé que Doumbouya pouvait trahir le président Alpha Condé Les ennemis pouvaient le penser, planifier tout. Mais qui aurait pensé, pour ceux qui ont voté pour le président Alpha Condé, qui aurait pensé que oui, Mamadi Doumbouya, celui qui a créé les forces spéciales, le président Alpha ça n'existait pas. Qui pouvait penser que ce traite de Mamadi pouvait agir ainsi Idi Amin, Namori, chef d'état-major, il vient dans le même village que le président Alpha Condé. Ils viennent tous de Koussa. Qui pouvait penser que ces traîtres-là pouvaient agir ainsi pour mettre le pays en état Donc, dit tout ce que tu es en train de faire, à l'ombre, à la il a quoi Ne pensez pas que vous allez rester éternel. Aucun pouvoir ne reste éternel. L'Ansa n'a compté Anala, Asala, Wala. Dadis, pareil. Et vous allez tout perdre. La famille de L'Ansa n'a à quoi aujourd'hui même la maison familiale, le président Fakonde a tout fait pour garder ça avec eux. Aujourd'hui là, ça y est où Ils ne les ont pas vidés. Donc tout ce que vous êtes en train de faire, c'est zéro. Alala Masaya. Votre haine. Monsieur Zumanigyukko procureur. Hey, vous voulez humilier encore ces élites. Leur dignité là, vous n'allez pas les arracher. Leur savoir-faire, vous n'allez pas les arracher. Cherchez à humilier. Il y a des ministres qui sont là-bas. Qui ont géré. Damaro à l'assemblée. Qu'est-ce qu'il gère Mais ils vous ont tout expliqué. Mais la haine que vous aviez. Les Amara aujourd'hui. Parce que Lucène s'est déplacé à la, la janamérie. Il n'est pas là aujourd'hui. Mais si tu demandes à Lucène. S'il était là aujourd'hui. Pour refaire ça. Il n'allait pas le refaire. Ils ont profité de ça. Non voilà Damaro. Voilà on a eu une occasion. Damaro on va maintenant le, le prendre. Mais sinon, regardez, dans le dossier, il y a quoi Rien. Ceux qui ont géré les comptables, c'est eux qui sont là-bas. Docteur Diané, qui a été ministre. Celui qui était les, les euh, intendants de l'armée, ils sont là-bas. Ils sont tranquilles. Depuis au temps du président Fakonde, eux tous, ils sont là-bas. Ceux qui ont géré l'argent. Namouri, chef d'état-major, il avait un budget de plus de 6 milliards. Mais lui, il est tranquille. Idi Amin, qui était directeur de cabinet. Tout ce qui était dépense à l'époque. Il était là-bas. C'est pourquoi, Docteur Dianer, moi, je le dis chapeau. Tant que le crâne rasé ne vient pas se présenter, tu as par parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. Des gens qui étaient là, il n'était qu'un ministre, il était politique. Mais on vient aujourd'hui, on le charge de tout. Hé, hey. Alaté, Dieu n'aime pas l'injustice. S'il y a des gens qui ont pris l'argent, moi, je suis d'accord qu'on les juge dans la règle de l'art, mais qu'on ne fasse pas... C'est-à-dire comme Mamadi dit, lui-même, il s'est flanqué le 5 septembre. Il était en train de dire, eh, il n'y aura pas de chasse aux sorciers. Oui, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ça, on appelle ça chasse aux sorciers. Il y a des gens qui, qui avaient leur main dans l'argent. Vous les avez aidés à sortir, vos amis. Mais c'est les politiques, là, ceux qui ne vont pas les soutenir parce que les bandits ont peur de partis. Il faut que, oui, tout le monde en vienne, comme les Baouri, les Magar. Les, les Faya Ceux-ci-là, les Ousmane Kaba, les Lansana Kuyate, là. il faut faire comme eux. Là, vous n'avez pas de problème. Sinon, il y a des dossiers. Pourquoi Ousmane Kaba est au-dehors Vous attrapez les autres, vous les mettez en prison. Mais les Ousmane Kaba, vous dites qu'il y a des dossiers, ceux-ci sont au-dehors, parce qu'ils font allergence aux narcos, aux pandis, Mamadi Doumbouya. Et vous parlez de justice. De quelle justice vous parlez De quelle justice vous parlez leurs amis sont tranquilles. De quelle justice vous parlez Et vous voulez que Allah, le Tout-Puissant, ait pitié de vous. Moi, je vous ai dit, Hansini, Mamadi, je ne peux jamais. Je peux jamais lui pardonner. Maman dit, en contre c'est un contre c'est un narco. Un bandit de grand chemin. Il a reçu son coup. Mais en c'est le peuple de Guinée qui va lui répondre. L'affaire de l'électricité, là. Vous avez fait votre réunion hier, non Vous dites que vous allez partir à Cancan pour aller parler aux jeunes. Quand j'entends eh, l'inquisiteur en train de venir mentir aux Guinéens, oh, Alia Afu, vous savez où se trouve Alia Je sais où se trouve Alia. Vous savez où se trouve Alia Mais arrêtez de mentir aux Guinéens. Vous n'êtes que des menteurs. Parce que vous agissez comme des bambins. des mises. Regardez comment vous êtes partis militariser. On va les traumatiser. Vous croyez en quelle époque même l'Anse en Même l'Anse en a compté. Il n'a pas fait ça à Cancan. Malgré que, oui, on matait des gens à l'université. Même l'Anse en n'a pas militarisé la ville de Cancan. Quand je vous dis que Mamadi n'a pas Mamadi te faussier, sonné Mamadi. Bandit les Mamadi. Narco les Mamadi. Regardez. Des saisies record. Au temps du président le Fakonde. Les saisies. Est-ce que vous avez vu, docteur Djané, ou bien M. Kabelek qui était ministre de la Défense, se déplacer, aller Parce qu'il sait. Il est au courant de tout. On ne présente personne. On ne montre pas le visage de quelqu'un. Personne n'est condamné. Personne n'a envoyé à la maison centrale. On entend que oui, on a raté 10 personnes. Voilà, on va aller brûler la marchandise. Voilà, une tonne et demi. Vous pensez que les gens sont bêtes vous pensez que le cinéma que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de rassurer quelqu'un Le passé de Mamadi Doumbouya est connu depuis la Hollande. Qu'est-ce qu'il faisait Tous ces gens-là, ils sont dans les affaires louches, les Ahmed Durac. Tous ces gens-là étaient aux États-Unis ici. Ils ont fui les États-Unis. Pourquoi Dans les affaires louches, si ce n'est pas une insulte. Des gens comme les Ahmed Durak, qu'au chef protocole. Et les journalistes sont en train de mentir, tromper les Guinéens. Des personnes corrompues. Ils étaient aux États-Unis ici. Ils ont tous fui parce qu'ils étaient dans les affaires de drogue. Il y avait nos mamans ici, des gens ici. Elles ont toutes quitté ici pour aller. Bon, Le temps de Mamadi, on donne plus de 1600 à 700 passeports de service à ces mêmes narcos. Beaucoup sont là ici aux États-Unis. C'est pourquoi ils payent, ils font tout, parce qu'ils veulent nous faire taire. Il y a d'autres même qui me menacent même. Hein C'est rentré, c'est sorti. Moi, je, je dis, je ne fais que rire. Ici, c'est les états unis Moi, là, vous allez tout faire contre moi. Parce que moi, je vous ai dit, si je prends 5 francs avec quelqu'un pour venir m'attaquer à, à, à, à des gens ici, mais sorti, c'est Dieu qui va me punir. Voilà. Moi, on ne me paye pas. Je le fais. C'est-à-dire par conviction pour mon pays. C'est pourquoi vous allez tout faire contre moi. D'amaro, Wallah, vous allez échouer parce que je le fais entre moi et le bon Dieu. Je ne le fais pas pour faire plaisir à quelqu'un ou prendre l'argent parce que je suis content. Je vous ai dit, tous ces gens qui sont derrière Doumbouya, c'est des gens que j'ai connus. On a fait les campagnes ensemble. L'investiture du président Fakonde, on était tous ensemble. On a mangé ensemble, beaucoup. Mamadi Doumbouya, vous, vous avez vu ma photo avec Mamadi Doumbouya. Si c'était question d'argent, si c'était question d'intérêt, j'avais plus à gagner avec Mamadi que même le président Fakoné. Le président Fakoné ne me connaissait même pas. Il ne me connaissait même pas. Donc si j'avais à gagner, si mon combat c'était à cause d'argent, c'était à cause d'intérêt, j'avais à gagner avec Mamadi. Parce que lui, on a fait tête à tête. Vous avez tous vu la photo. Tous les gars qui sont derrière Mamadi, tous ces gens-là, je pouvais profiter mieux que le temps du président Fakoné. Et tout le monde a vu ici. J'ai profité quoi Autant temps du présent, Fakonde. Donc, c'est pour vous dire, le combat là, rien ne va moins m'empêcher d'arrêter ce combat contre ces bandits là. Tout ce que j'ai dit depuis le départ, jusqu'à maintenant, si les blogueurs du CNRD, s'ils étaient intelligents, au moins, c'est de venir dire le contraire. C'est ce que j'ai dit. Oh, voilà, c'est faux. Damara a dit, voici les preuves, voici ça. Mais moi, quand je viens, je donne des preuves. Ou quand je dis à chaque fois, c'est toujours comme ça. Et quand on avait parlé, la ville, il y a plus de 50 Pucop, la ville est militarisée. Au départ, ils ont dit, oh, c'est faux. Mais après, maintenant, c'est pas ça. On vous avait parlé l'affaire des drogues ici. On vous avait dit ici comment ils vont arrêter, essayer d'éliminer les leaders politiques. Tout ce que moi, je vous ai dit ici, sur le CNRD, dites-moi, qu'est-ce qui n'a pas été vrai Tu vas juste dire, ah non, tu soutiens le CNRD, tu n'aimes pas Damaro, il nous fatigue. Mais tu ne vas pas dire que ah, tout ce qu'il dit, le type là, des fois eux-mêmes ils sont étonnés. Damaro prend les infos. Donc la famille, c'est un peu cela. Donc tous ceux qui se fatiguent, Damaro, on va te payer, ne vous fatiguez même pas. Je ne veux pas de votre argent. Et voilà, je ne veux pas de votre argent. Ceux qui veulent le retour à l'ordre constitutionnel, si eux là, ils viennent là, on dit Damaro, tiens, voici tant ça là, c'est halal, ça on m'a pas payé. On me dit merci. Mais si c'est pour, pour, vous, pour vous là, CNRD là, ne comptez même pas sur moi. Si quelqu'un vous dit qu'il peut convaincre Damaro, il va, votre argent, ne le donnez même pas. Parce qu'il va bouffer et je ne vais pas accepter. Ne le donnez même pas. Ou si vous voulez me donner parce seulement vous, vous m'aimez, alors donnez-moi, là je vais prendre. Mais ce n'est pas pour me faire taire, ce n'est pas pour vous suivre. En tout cas, le combat, moi je continue.